Comment bien débuter l'entraînement natation pour le triathlon C'est la question que m'a posée Camille qui débute en triathlon et qui se demande finalement comment organiser ses programmes d'entraînement en natation et de manière plus générale en triathlon. Nicolas de Mon Coach Vélo et moi-même abordons dans cette vidéo le sujet de la routine l'entraînement et surtout l'importance de se poser les bonnes questions pour que ton entraînement réponde à tes besoins. Et bien entendu, si aujourd'hui tu ressens le besoin de progresser techniquement en crawl, tu peux télécharger gratuitement ma série de vidéos en cliquant sur le bouton juste en dessous ou dans la description pour recevoir une série de vidéos sur la technique en crawl. T'es prêt C'est parti La base de l'entraînement, je pense que c'est pareil à la natation, hein, c'est vrai dans tous les sports, si tu fais toutes les semaines la même chose, bah, très vite, au bout de 4-5 semaines, tu plafonnes. Quoi que tu fasses, le meilleur entraînement du monde, tu le fais pendant 4-5 semaines, tu plafonnes. Donc déjà, euh, Camille, il ne faut pas qu'elle se prenne trop la tronche, euh, qu'elle reste dans... si elle est débutante, qu'elle reste dans le plaisir, et donc elle essaie de varier les choses. Le fractionner, c'est très bien, mais si tu en fais toutes les semaines, tu tues et tu plafonnes, il va falloir faire... alterner avec de l'endurance, beaucoup de techniques, des choses comme ça. <coughs> La natation, c'est une chose, on en avait un peu parlé tous les deux. Euh, ça va dépendre, le, le, le volume d'entraînement qu'il faut qu'elle fasse en natation et le, le, le niveau d'entraînement, ça dépend vraiment de la distance qu'elle veut faire. Si elle veut faire des courtes distances, mm -hmm. c'est peut-être bien qu'elle se fasse deux euh, entraînements de natation par semaine. Ouais, tu vois, elle reste avec la euh, natation ou course à pied, si elle peut s'entraîner que ça. et Mais le quatrième entraînement, qu'elle fasse un entraînement de natation avec de la qualité ou avec justement un thème. Un coup de la vitesse, un coup de la qualité, un coup de. Tu vois, ça, okay. ça, ça peut être sympa pour elle, ça mettra la variété, elle progresse finalement plus, et si elle fait un peu plus de natation. Si elle veut faire du longue distance, je vais lui dire Camille quatre entraînements par semaine, ça suffit pas. Donc ouais. euh, voilà. Donc là j'imagine c'est pour découvrir le trail. Ouais, je français. pense que c'est plus une découverte là-bas. Là elle ouais, vise ouais. pas tout à fait l'Ironman. Hein. Ce sera peut-être dans un futur ah, proche. Ouais. On ne sait pas. Voilà. Il y a pas mal de gens déjà qui, qui ambitionnent les Ironman. Mmh. Donc du coup on récapitule. Camille, si tu nous entends, mmh. euh, on a euh, donc à l'heure actuelle tu nous fais quatre entraînements assez diversifiés et puis euh, tu restes un peu dans ta routine. Donc la première chose que tu devrais euh, faire changer je pense que c'est de faire euh, des entraînements qui vont varier en fonction des semaines mmh. et puis d'évoluer un peu au fur et à mesure euh, pour progresser sinon voilà, ce que tu risques c'est la stagnation et puis la deuxième chose euh, qu'on doit retenir je pense c'est euh, peut-être placer plus de natation euh, surtout voilà, travail technique et pas seulement sur euh, enchaîner les longueurs euh, et puis euh, mettre en place peut-être euh, donc, tu disais, une séance de course, une séance de, de vélo par semaine, c'était bien. Et puis, euh, peut-être faire deux séances de natation pour, euh, pour progresser. Et puis après, voilà, si à l'avenir, tu veux aller vers un Ironman, éventuellement, oh, on pose alors, question. tu viens <rire> en poser la question et puis on verra ce qu'on peut dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, appuie sur le pouce bleu en dessous de la vidéo et laisse-moi un like. Et surtout, j'aimerais savoir en commentaire, quel programme d'entraînement as-tu mis en place et euh, quels sont tes besoins, quels sont tes objectifs pour la saison